Je voulais voir Chongqing parce que c'est <coughs> une ville dont j'entends parler depuis longtemps, enfin qui m'intéresse en fait et on ne la connaît pas et c'est une des plus grandes villes de Chine. Et, euh, et j'avais euh, vu, on m'avait dit, <coughs> j'avais recherché un petit peu, qu'il y avait encore des paysans. C'est la ville qui a grossi le plus vite en Chine, en 15 ans. Et euh, on m'a dit qu'il restait des paysans qui avaient été encerclés par les buildings dans la banlieue, voyez Donc euh, moi je voulais filmer ça. Et puis quand je suis arrivé, en fait c'était la fin, c'est-à-dire que les derniers paysans étaient déjà partis. Ceux qui étaient encore encerclés, j'avais vu quelques rares photos euh, qui étaient assez impressionnantes. Et, euh, et j'ai découvert Shibati. Donc je me suis promené dans Shibati, j'ai rencontré les personnages. Et puis, en revenant, on a traduit ce que j'ai filmé et là, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait quelque chose d'intéressant, donc j'y suis retourné et j'ai retrouvé les personnages et vous euh, voyez, ça s'est fait comme ça. en okay. bon, Déjà, c'est assez drôle, donc euh, c'est quand même, euh, c'est d'une manière générale, de toute façon, euh, c'est aussi une des grandes raisons pour lesquelles je vais en Chine, c'est que j'aime beaucoup les Chinois, ils sont, euh, d'une manière générale, très drôles. Les Chinois, en tout cas, qui m'autorisent à la filmer, c'est-à-dire pas euh, forcément les Chinois, euh, les nouveaux riches, ni les classes moyennes, euh, mais en tout cas les dans la rue et dans ce genre de, de quartier, je suis, euh, j'ai toujours été euh, extrêmement bien accueilli ou au pire ignoré, mais jamais, euh, voyez, et ils ont beaucoup d'humour, quand même. Ça, c'est assez. Euh, euh, particulier, parce que, par exemple, au j'apprends, ce n'est pas le cas. Enfin, donc, vous voyez, c'est vraiment... Euh... Et à Chongqing, en particulier, c'est réputé pour être une ville de gens assez euh, paresseux et bon vivant. Donc, euh... il y a tout cet, euh... cet aspect euh, cocasse euh, des situations du début du film. Et puis, euh, je l'ai montré aussi parce qu'ils euh, disent beaucoup de choses. Il dit que le quartier va être détruit, il dit que c'est plus ça la Chine, il dit que c'est. Euh... Il, ce, ce il pose aussi des questions sur ce que c'est qu'un documentaire. Et il dit, euh, il dit bien, si, si tu filmes comme ça, tu dis la Chine est pauvre et euh, euh, c'est travers la réalité, etc. Donc pour moi, c'était des scènes qui étaient, qui étaient parfaites, quoi, parce qu'elles expliquent tout, il n'y a pas de commentaires. Donc euh, voilà. Mmh. Et puis ensuite ça permet d'apprécier aussi ce que moi j'ai apprécié c'est tout d'un coup entrer en contact avec certains personnages j'ai gardé ces trois là il y en avait d'autres mais c'est vraiment eux avec qui s'est passé quelque chose au delà de, du langage d'ailleurs mm -hmm. et, euh, et, et partir avec eux dans leur, dans leur vie à eux mm -hmm. et on déplace le regard du, du réalisateur au tout début quoi vers les personnages qui ensuite occupent tout, tout, tout l'espace du film quoi À force de voyager en chine j'ai été un peu partout j'étais dans, dans les mines du shanxi à shanghai à pékin à canton vraiment mm -hmm. j'ai beaucoup traîné et euh, le finalement donc seul tout le temps et finalement le c'est peut-être parce que c'est ces gens là les chinois avec leur humour avec leur façon aussi de, de, de me voir comme, comme quelqu'un qui est très lointain mm -hmm. donc le problème de, de, de l'image que je prends d'eux c'est abstrait, vous voyez. Moi, bon, ils savent que je vais repartir avec mes, mes cassettes à l'époque ou mes, mes cartes aujourd'hui. Bon, donc en fait, ça passe assez bien. Et puis j'ai développé une façon d'être, une attitude qui met les gens en confiance, quoi, et qui fait que, bah, qui qu me laisse filmer, quoi, mm -hmm. qui me laisse filmer. Et je trouve aussi, c'est peut-être ça le plus important, c'est que. Il faut parfois venir avec un traducteur parce qu'il faut quand même pouvoir échanger et comprendre, poser certaines questions essentielles. Mais le, ce qui se passe quand on est là et qu'on ne peut pas relancer, quand on ne comprend pas bien ce qui se passe et, et quand l'autre sait, et, mais qui me parle quand même, parce qu'il sait que j'enregistre quand même. Et puis quelque part aussi pour un Chinois, c'est difficile d'imaginer, enfin pour un Chinois qui n'a jamais sorti de son oui. quartier, enfin de sa ville, difficile d'imaginer. Bon. Et, et, et il se passe des choses bien plus fortes que si on est en équipe et si on peut véritablement orienter en posant des questions. Vous voyez, donc là, c'est vraiment de la vie, quoi. C'est de la vie et c'est quelque chose qui se passe entre nous. Et ça, c'est vrai que c'est une forme de, de documentaire, une, une forme de, de tournage euh, j'ai découverte en, en, en la faisant. Vous voyez et euh, qui permet, je, je, je pense, d'obtenir de, euh, des choses euh, de vie assez fortes au tournage et qui permet aussi au spectateur de s'identifier et de se mettre vraiment à ma place. Quoi. Je me souviens, euh, euh, dans cette réflexion, il y a un, un plan de l'Homme à la caméra de Diga Vertov mmh. qui, qui, euh, qui m'avait frappé en fait parce qu'on voit des mineurs donc, c'est 1927, je crois, ou 4, 27. Et on voit un plan de mineurs qui sont dans un tunnel en train de taper le charbon. À l'époque, c'était étonnant, mais pour nous, aujourd'hui, c'est pas étonnant de voir un plan de mineurs qui dans un tunnel. Et le plan suivant, on voit Vertov en train de filmer le type dans le tunnel. Et là, tout d'un coup, on se dit, on sent euh, la dureté de, son, de sa vie et de son travail à ce mineur. Mm -hmm. Puisqu'on s'identifie et on le voit, il a quatre pattes avec sa caméra, dans le truc comme ça, on sent qu'il ne respire pas, vous voyez Et il se trouvait que, que la présence du, du réalisateur euh, pouvait permettre, alors moi, sans, sans, moi je ne me fais pas filmer, on, on m'entend juste un petit peu, quoi, mais pouvait permettre de, parfois de, de, euh, au spectateurs de, de sentir des choses d'une autre façon. Quoi. Et le fait de, de, de voir qu'on est amis, enfin qu'on qu a créé un lien, je pense aussi ça ajoute... Euh, euh, de l'émotion euh, euh, aussi bien dans les moments où on rigole que euh, vers la fin du film où ça devient un peu touchant, quoi. Mm. Je repars avec beaucoup de questions, puisqu'évidemment je ne sais pas ce qu'il y a dans, dans la boîte. C'est en revenant, et ça prend des semaines, puisqu'il y a des, des, des dizaines et des dizaines d'heures de, de tournage, on traduit. Donc là, je découvre. Donc je repars avec euh, plein de questions, plein d'excitation, de, euh, etc. Mais ce qui est évident, c'est que euh, vous me demandez ce qu'ils qu m'ont apporté, ces personnages. Pour un réalisateur, euh, euh, rencontrer des gens comme ça, c'est une chance inouïe quand même. Enfin, c'est merveilleux euh, d'être tombé sur eux. Euh, ça, c'est du point de vue professionnel et du point de vue personnel. Euh, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme cette dame. C'est quand même euh, une, un personnage euh, unique. Donc elle m'a donné euh, ce que j'espère, euh, elle donne au spectateur. Bien évidemment, euh, ce qui est compliqué, euh, c'est que euh, vous pouvez imaginer, euh, c'est-à-dire que dès qu'elle ouvre la bouche, cette dame, c'est génial, tout ce qu'elle dit. Elle est tellement intelligente, tellement euh, poète, euh, en même temps candide et en même temps très lucide, c'est-à-dire qu'elle a vraiment les deux facettes et elle switch de l'un à l'autre, parce que le monde dans lequel elle vit Chibati, avec les migrants, avec la police, avec tout ça, c'est un monde, euh, il y a beaucoup de, de, de toxicos, c'est un monde qui est joyeux et chaleureux, mais qui au moment où moi j'arrive est en train de, de disparaître, il ne ramasse plus les poubelles, etc. Et où il y a quand même beaucoup de choses à gérer stratégiquement en fait. Il y a des gens qui doivent de l'argent à d'autres gens. Elle, tout le monde lui doit de l'argent. Mais euh, voilà, ses euh, parce qu'elle a beaucoup de filles, et son fils lui disent, mais c'est pas possible, parce qu'elle donne tout ce qu'elle a. Vous imaginez, elle va, elle va vendre un sac euh, de 3 mètres cubes qu'elle a mis trois jours à aller chercher dans les poubelles, à recycler, à trimballer un euro. Elle revient, et il y, y a les Ming les jeunes là, euh, qui dit Ah, oh, mamie, j'ai plus d'argent, je peux plus, euh, plus payer mon téléphone, euh, prête-moi, s'il te plaît. Et elle prête. Et parfois, euh, euh, je me demandais Mais elle est trop, euh, trop candide. Et en fait, non. Elle est, elle, est, elle est incroyable, quoi. Elle sait très bien ce qu'elle fait. très, très bien ce qu'elle fait. Donc voilà, elle, elle m'a apporté énormément. Et le petit, bon, il se trouve que moi, mon premier voyage, ma femme était enceinte. Donc c'était tout un truc euh, émotionnellement et donc là, lui, je l'ai rencontré, évidemment j'étais en train de devenir papa et euh, de, de, de tomber sur le petit Souhong qui en plus la deuxième fois se souvient très bien de moi repart avec moi tout de suite et tout, euh, ça c'était génial parce que j'ai eu un petit garçon en plus donc euh, là, voilà. donc lui, je suis son, je suis son parrain. Bon là-bas, ça se fait hein, beaucoup, je veux dire, il en a d'autres, des parrains, euh, je ne suis pas son parrain comme ici quoi. mais euh, lui va grandir et tout. La dame, j'aimerais y retourner pas trop tard parce qu'elle est âgée quand même et je pense que le, le changement de, de milieu va, va lui certainement le, lui mettre un coup. Enfin, Déjà, j'ai vu, mais là, euh, le dernier tournage était en septembre 2015, ça fait un an et demi. Elle, j'ai pas eu de nouvelles parce qu'elle a pas de téléphone, rien. Et, euh, et le petit, on a eu des nouvelles une fois, le père a répondu, mais c'est toujours compliqué, donc il euh, faut que j'y retourne. Et le petit va grandir, quoi. donc euh, j'espère que... pouvoir suivre un peu son évolution. Le, le matériel est ultra léger pour deux raisons. La première, c'est que euh, on... si j'avais une caméra plus grosse, euh, la police arrêterait le tournage. Donc, euh... Soit me renverrait en France, mais en général, ils sont assez aimables, les policiers que j'ai rencontrés en Chine, avec les étrangers. Euh, donc déjà, une grosse caméra, c'est pas possible de tourner comme ça, sans autorisation, sans rien, bon, avec un visa de touriste, vous voyez. L'autre chose, c'est en effet la, la possibilité d'être discret. Euh, de pas déranger les gens, d'être dans leur intimité, d'être vraiment en immersion avec un outil qui est merveilleux. Ça, c'est évident que de façon plus, plus précise et plus technique, il euh, y a eu le G5 qui était euh, une machine infernale. Quoi, et, euh, et maintenant, il y a l'Alpha 7S de Sony. Euh, voilà. bon, D'autres choisissent le plan esthétique. Moi, je préfère l'image de Sony, euh, qui est la machine que j'ai attendu, toujours attendue, qui est merveilleuse, qui, qui qui est stabilisé un peu, enfin, l'objectif, qui, euh, qui filme la nuit, c'est-à-dire qui, qui descend euh, extrêmement bas, c'est euh, incroyable, donc je n'ai pas besoin de, de lumière quasiment, sauf dans certaines scènes euh, du champignon la nuit où là il n'y avait vraiment aucune lumière, donc là j'avais une petite lampe, mais sinon euh, on peut filmer chez les gens sans installer euh, quoi que ce soit, et puis qui euh, qui pèse rien, quoi. Voilà, qui fait l'autofocus euh, pas mal quand même, c'est ouais, bien, et euh, c'est un outil euh, merveilleux pour... Euh, en plus d'être euh, légère, euh, facilement transportable, discrète, euh, etc. Euh, elle fait, euh, ça crée une belle image. Pour peu qu'on règle à peu près correctement, c'est phénoménal, hein, je trouve. Dans la leçon, j'avais un micro euh, vraiment rudimentaire. Euh, le mixeur a trouvé que c'était franchement pas mal, enfin euh, il était vraiment heureusement surpris parce que je lui avais dit euh, tu vas avoir, c'est quand même limite quoi. Mais là encore je ne pouvais pas avoir plus gros parce que euh, ce qui est le plus compliqué d'ailleurs pour euh, les rapports avec la police, avec les, les, le parti, c'est euh, le euh, son. Dès qu'on fait une interview, dès qu'on pose des questions aux gens, surtout dans des quartiers euh, comme ça où il y a. C'est les sujets polémiques, hein, les droits de l'homme, la pollution, les, les expulsions. En gros, c'est les trois sujets qui, qui fâchent. Et, euh, et voilà, dès qu'on qu pose une question, dès qu'on fait une interview, dès qu'il y a un matériel euh, visible, un traducteur, etc., c'est plus dangereux. Enfin, c'est plus dangereux, il n'y a rien de dangereux, c'est juste que euh, ça met en danger le tournage. Quoi. Donc euh, ce petit micro était pas si mal. Ouais.